OMG, mon pote euh, me fait une déclaration avec ça. Euh, oui, un <rire> <Okay, rire> juste pour ça d'ailleurs. <rire> Je suis avec euh, Cryo. Salut, <rire> comment ça va bah, bah, pour le moment, ça ouais. va. Et oui. Parce que pour ceux qui suivent nos vidéos sur, sur Minecraft, on avait fait... Euh, bah, mon dernier contenu sur Minecraft, c'était... On a fait une map CTM. Oui. Et merci OMG ah. Serve encore une fois. Oui, merci. On, on avait terminé la CTM, on l'a pas terminée en fait. On avait... Euh, non, euh, non. Bah, pour ceux qui ont vu la série... Le savent pour ceux qui l'ont pas vu pour tout dire euh, c'était très compliqué on est mort on a perdu tout ce stuff ah c'était ça je me la plus mec. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. un extrait je suis deg. Oh j'ai perdu tout mon stuff ah non non et les magmas je l'adore, je l'adore. Et... Quand t'as pété un câble. Oui. <rire> à la fin, euh, on s'était donné un gage. Je sais même plus pour quelle raison. En fait, ça, on l'a dit au début de la série. On a dit celui qui a le plus de morts, il donne un gage à l'autre. Mec, oui. euh, je suis ça forcément. Débile, bah oui. Qui est le mort le plus de fois Qui est mort le plus de fois C'est Coco. Et... et du coup, le ah. gage. <rire> Le gage, on en avait décidé à la fin de la série, donc le dernier épisode, et le gage c'était ça. Juste une chanson, voilà, d'amour, et que tu me fasses un, un beau petit clip là où on te voit oh dans non les, les prés, en train de gambader euh, <rire> déclarer ma flamme quoi. Voilà, ce sera tout, j'ai pas plus de, euh, okay. de restrictions. Est-ce est que, euh, tu, tu, est -ce que tu, tu veux me donner des mots que je dois insérer dans, dans la musique Ça peut être sympa ça. Mais t'as envie de te compliquer la vie toi Eh ben y a pas de problème. Premier mot que tu peux dire, bien sûr, on s'en fout de l'ordre, OMG serve, beat. Quoi tu te débrouilles. Anaïs. Oh, J'en étais sûr. <rire> J'en étais sûr. Enéba. Enéba. Ouais. De base, je devais faire tout ça avant qu'ils viennent à Nantes parce que c'était prévu aussi pendant la série qu'ils viennent à Nantes. Sauf que. Voilà. Ah bon bah déjà oui. prévu, C'était déjà prévu. Okay. On en a déjà parlé. ouais Et il s'en rappelle même plus. Euh, <rire> mais non, mais je me souviens Mais si, si, si. De base, je devais, je devais faire ce clip avant qu'ils viennent. Et euh, malheureusement j'ai pas eu le temps mmh. Sauf que là je vais lui faire découvrir juste la musique Et par contre je vais quand même tourner le clip Et le mettre sur ma chaîne Creo du coup Vous allez découvrir en même temps que moi Sa déclaration d'amour envers moi C'est un peu cringe quoi enfin, Niveau de gênance c'est vraiment ouais. euh, 20 sur 12 000. Apparemment, Donc, le son, 12 000 Apparemment le son est incroyable Et ça j'en doute pas <rire> <rire> Il fallait pas que je le dise Non c'est faux C'est faux, il est pas incroyable Mais en tout cas, dans tous les cas, si vous avez un sentiment de gêne, c'est normal, c'est parce que la situation, fait que ça. Je le Voilà. Allez, c'est parti. Je suis déjà gêné. Il y a pas de parole. Et même si on allait poser de la France, dire que le film est arrivé sans latence, une habitude sincère sans tabou. On est sauté comme de l'oxygène Avec notre pioche on enterre de nos problèmes Pas qu'on pense à nos crises de peine, on a eu la carrière, on se parle comme à l'ancienne, t'as vu comment on a grandi, on était deux mignons à ne pas connaître la vie Et même si on a eu Nice Voilà, Voilà. Je m'attendais un peu plus gênant, un peu la <rire> Ah ouais Je sais pas qu'est-ce que ça va, la sensation que ça posera de voir un comme ça. Oui. Mais euh, en vrai, euh, je m'attendais aux, aux différents... Est-ce que tu m'aurais pas arnaqué Comment ça Je crois que tu m'as arnaqué le coco, mais... Pourquoi ultra ultra stylé. Non, non, tu t'avais pas placé des mots. Alors... <rire> Parce qu'en fait, je lui avais imposé de mettre des mots... Et euh... oh. Mais c'est pas grave ah, C'était sur Discord et moi j'ai pris direct une instru ah. et... Bientôt le clip peut-être bientôt, bientôt franchement je promets qu'il va sortir bah, Merci <t 'en>